Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 20 de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui d'un FPS Donc on va parler de, de Rainbow Six 3 Ravenschild Oui parce qu'il y en a eu plusieurs des Rainbow Six 3 Donc celui-là c'est Ravenschild donc c'est euh... Bah, vous, vous allez, euh, j'allais dire, je vais vous expliquer l'histoire Mais euh, vous allez la voir dans la cinématique qui va arriver tout de suite, je vais vous la laisser Allez, bon visionnage Nous sommes en 1945 la machine de guerre nazie est à bout de souffle. Au moment où les régimes fascistes s'effondrent à travers l'Europe, ceux qui naguèrent pliaient et terrorisaient le continent cherchent maintenant à fuir désespérément. Mais pour eux, la guerre n'est pas complètement finie. Ils sont déjà prêts pour la suivante. Les transferts ont été effectués. Oui, Dehan. L'or a quitté le Monténégro il y a deux semaines. L'argent a été transféré ce matin. La situation est sous contrôle. Et les documents Cachés. Là où personne n'ira les chercher. Bien. Partons d'ici avant que tout ne s'écroule autour de nous. 2005. Le terrorisme frappe à nouveau. Bon. Où sont ces documents Patrick dit m'avoir trouvé dans ma cave. Mon Dieu C'est incroyable Les blessures du passé n'ont pas cicatrisé. D'anciens mystères demeurent non résolus. De vieux ennemis complotent dans l'ombre, prêts à reprendre le flambeau de la terreur. sécurisés. C'est les documents. Quelques-uns. Pas tous. On fait quoi maintenant On les détruit et on se casse. Ensuite, on attend les ordres. Un seul rempart existe entre le monde civilisé et les forces qui le menacent. Rainbow. Un groupe d'intervention internationale qui combat le terrorisme sous toutes ses formes. Comptant dans ses rangs les meilleurs agents antiterroristes internationaux, Rainbow est l'arme la plus efficace du monde libre. Équipés des technologies les plus avancées et entraînés jusqu'aux limites de la résistance humaine, ces hommes sont notre meilleure chance de gagner cette guerre contre la terreur. Ils sont aussi la dernière. Et donc voici donc le but apparemment donc c'est de, de protéger, de, ré, de, de réaliser des missions, de tuer des terroristes. Euh, apparemment les terroristes veulent récupérer des documents euh, qui impliquent des gens, euh, des gens au niveau de la, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on fait une campagne donc j'appelle pas une campagne. Je <rire> savais euh, pas quoi mettre comme nom. Euh, oui parce que j'en avais commencé une mais euh, donc je connais un peu le, le premier niveau. Ça va, ça va nous aider. Donc le premier niveau, le but en gros c'est de, de détruire tous les terroristes, enfin de, de tous les tuer. Il n'y a pas d'otages, il a rien du tout. C'est un camp, que ont les... le voilà. Ils ont pris le contrôle d'une raffinerie de pétrole et va falloir les blinguer. Ne tirez pas n'importe où. Une balle donc voilà, peut donc c'est parti. Ouais, donc ne tirez pas n'importe où, j'ai déjà, déjà tué quelqu'un. Ça commence déjà bien. Euh, voilà, donc on est une équipe, on doit être quatre, je crois, à tout casser. Et euh, voilà, donc... Faut essayer de ne pas se faire tuer, sachant qu'il nous tue en un coup. Hein. Ça ne leur met ils m pas longtemps à nous tuer, hein, franchement. Euh, donc il faut vraiment y aller tout doucement et, euh, et analyser bien. Il y a quelqu'un là-bas. Ah, il y a quelqu'un. Ah, oh, j'ai touché. Ouais, alors euh, il est vachement aidé ce jeu au niveau du tir. Euh, le tir est vachement aidé parce que il nous avait... le but n'est pas d'être un pro du, euh, du tir, mais euh, plutôt... Euh... Au niveau de la stratégie d'intervention, au niveau de... Voilà. faut pas... faut pas savoir tirer comme un as. Franchement, vous verrez, le viseur il bouge tout seul. Il se, met... il se met sur la tête des ennemis. Carrément, vous allez voir. Attendez. Euh, où c'est qu'il est... qu y a des ennemis Là, oh, il est. Hop. Hop. Il, suffit... il suffit que je sois vers l'ennemi, que je pointe vers l'ennemi. Et, euh... et ça le, ça le vise. Quoi. Donc c'est assez... Assez... assez sympa. Donc après, voilà, il faut... Il faut il faut analyser. Il faut pas en oublier hein parce que s'il y en a un qui Comme je vous ai dit, il y en a un qui vous tire dessus, bah, bah vous mourrez quoi, c'est direct, c'est pas. Il n'y a pas de. Il a pas de sursis, on va dire. Donc voilà, on continue en fait c'est l'exploration. On va, on, on va sécuriser en gros en. en, en, tuant, tous les, le, en tuant tous les terroristes, on va, on va, on va sécuriser cette centrale -là c'est raffinerie de pétrole on va dire alors donc voilà je m'aventure un petit peu tout seul pour l'instant si j'imagine que bon ça va pas être trop non plus voilà hop j'ouvre. hop voilà là faut bien regarder au niveau des vitres s'il y en a pas un qui nous voit parce que là c'est vraiment dans hop il y en avait un là bas il est plus il y a quelqu'un là, vous voyez, ça, ils sont un peu de partout. Alors on ne sait jamais où hein, on va tomber, bah, c'est le but hein. C'est but de ce jeu. Par contre, ce sont des robots, hein. on n'est pas en ligne. Hein. Voilà. Donc là, par contre, je vais peut-être pas y aller tout seul. Voilà, donc là, je viens d'appuyer je vais, je vais sur espace et j'ai donné, donné l'ordre à mon équipe, mes trois équipiers, d'aller dedans. D'accord, ah, et je viens de tuer un de mes équipiers, tout à fait. Voilà, ça c'est fait. Génial, on est plus que trois. <rire> Il vient de crever. Hop. Hop, là-bas, faut regarder, faut tout le temps regarder par les fenêtres. C'est le plus horrible, là j'avais plus, plus de balles, donc il bon, faut toujours attendre de moi. Hop, il y en a un en haut et un en bas. Il y en a un en bas là. Voilà. Il est tombé. Donc on va aller voir. Choup. Ah regardez ça c'est chiant les portes. Ça c'est un détail qui, qui, qui est chiant c'est au niveau des portes. Donc, suivant comment vous l'ouvrez c'est il faut reculer, il faut revenir en avant. C'est horrible. Donc là je vais peut-être pas y aller. Ouvrez la porte. Voilà. peut-être pas y aller tout seul. Parce que si bien il y a 30 mecs qui nous attendent derrière ça va pas le faire si je suis tout seul. Donc on va demander à mes collègues de venir ouvrir. Allez allez. Ah, si mais mes deux collègues qui restent. Hein. <rire> Est-ce qu'il y en a bien Voilà. Oh, ils ont fait le boulot. Super. C'est super. Alors alors. Y'a personne. Y'a personne, y'a personne. Non. Hop, hop, hop, hop, hop. Voilà, en bas, il a personne non plus. Alors le plus long ça va être de les trouver. Il a tellement de portes dans cette usine que. qu'à la fin, on fait un plomb voilà donc là il n'y a pas grand monde j'ai vu une porte je crois là, une porte. -moi ah, là je vais leur dire de passer <rire> je suis un peu je suis un peu lâche de leur dire de passer avant moi mais mais je vais pas prendre de risques on va rester là il y a quelqu'un derrière qui <rire> fait déglinguer les mecs de mon équipe hein. c'est pas très bien fait quand même ils pourraient éviter qu'on tire sur nos équipes parce que bon c'est vite fait. Voilà. Aider ah, la porte. Vous voyez, il faut que... Je, il faut que bah, on ressort dehors. Donc, en fait, on, on... vient de tourner en rond. Donc, voilà. C'est super. On va remonter. Embarquer le réalisme de la montée à l'échelle. On voit même pas les mains. <rire> bon, il monte au bon rythme, mais... On voit pas les mains. C'est dommage. Je sais pas si ça, ça leur aurait rien coûté de rajouter les mains, quoi. Je trouve ça dommage. Quand on n'en a pas oublié. On va revenir là-bas. Hop là. Et on va là ici. Qu'est-ce qu'il y a Donc là, c'est là où j'ai tué l'autre. Mmh. prendre l'autre porte non. ils vont prendre l'autre porte bon alors on a, le temps de, on a le temps de se poser un petit peu euh, donc oui comme vous avez vu je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas de barre de vie parce qu'en fait euh, ben, vous prenez une balle euh, ça fait mal euh, je crois je crois, que vous mourrez direct je pense. Euh, il doit pas avoir beaucoup de résistance pourtant, je peut-être deux balles dans le corps peut-être mais euh, je pense pas que ça aille, ça aille plus loin il ouais, faut recharger à chaque fois, euh, comme la plupart des jeux. Donc là je suis, euh, il, il me dit bien qui je suis, hein. je suis euh, Shav Parce qu'on peut, on peut switcher, quand on meurt avec celui-là, on, pa on passe sur un autre des personnages. Voilà, en position, en mouvement. Alors. Ils sont un peu, peu. Ils sont un peu lents quand même mes coéquipiers. Ouais enfin, je trouve. Est-ce qu'ils ont trouvé quelqu'un you, you non. <rire> ah bah il y avait quelqu'un. Il ouais, n'y a plus personne maintenant. <rire> il est un peu mort. Donc on, allez, on va essayer d'y aller. Ici. Ouvrez la porte. Voilà, allez-y. Au début je, je ouvrir les portes, mais en fait.. Euh en fait j'évite maintenant, on va pas prendre de risques sur cette vidéo du moins parce que bon, euh, si je devais recommencer euh... bah, ça, ça, ça, ça moi pas. donc là c'est la porte, elle mène dehors donc ça sert à rien on va aller ouvrir celle-là, on va voir ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il y a dedans allez, pousse-toi, putain il y a des gens oui, hop, allez il y a quelqu'un encore là je plus rien bon bah voilà on m'a coqué pied fait ah non même pas Neutralisé. donc ça fait déjà ça maintenant ouvrez la porte allez ah moi je l'ai ouvert je le vois, je moi même du coup en fait la flemme d'attendre déployez vous allez on y va on voilà ça je l'avais pas, pas encore utilisé mais ouais pour, les, pour la, on leur montre une direction on leur dit d'aller voir de se déployer Ouvrez-moi ça Bien reçu. Allez Alors je sais pas ce qu'ils font, ils restent devant la porte puis ils se disent mmm, mm, on va l'ouvrir ou on va pas l'ouvrir mmm, Allez on l'ouvre. Voilà, alors là il va y avoir Il va y avoir des gens je pense. Ah non, il y avait une arme par terre, on a déjà tué des gens. Voilà, toujours oh, le fait de tourner porte. en rond. À vos ordres. Ça a l'air d'être une porte extérieure, ça je sais pas du tout. Je suis sûr qu'on va rater dehors tu vois. Vous allez voir, ça va être... Voilà, on est dehors. Ok. Alors, où c'est qui sont les autres Où sont mes copains, les ennemis Les terroristes, je dirais... Bon, voilà, ben je sais pas, j'arrive pas à reprendre l'échelle. J'ai déjà essayé tout à l'heure. Allez, bah ben voilà. Il n'y a pas de bouton pour reprendre l'échelle, donc je saute. Bon, je meurs pas, heureusement. Heureusement. Mhm. Mm Ici, ben non, on en vient. Il y avait personne. Il n'y avait personne, personne. Je ne sais jamais quand on aurait oublié quelqu'un. Non. Apparemment pas. Ben, on va retourner là-bas. Parce que je sais qu'il y a une porte là-bas, je ne sais pas... Sur le, sur le, là où on est arrivé tout à l'heure, là-bas il, hein, il y avait une descente, ah, Je suis trop con. Ah, j'ai voulu tirer dans le, j'ai voulu tirer pour faire exploser le baril, je suis mort. Trop fort. Voilà, bon, bah, ça montre ce que je vous avais dit. On, on, a... on peut oh, pas ramasser les armes d'ailleurs. Euh, oh, ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on, on passe sur un autre. Donc là je suis, je ne suis... m'appelle pas comme tout à l'heure. à vos Hop là, ils n'arrivent pas à descendre. N'importe quoi. Bon voilà, faut sauter solution très simple on est plus que deux on pourrait être, on pourrait être trois si j'avais pas buté moi. mon collègue mais on est plus que deux Derrière vous, leader. donc voilà je suis mort ici vous voyez que ça peut être pratique de faire sauter des barils si y a un ennemi à côté ça, le, ça peut le tuer aussi il y a pas que nous que ça tue donc plutôt que de viser un ennemi quand il est au loin vous tirez dans le baril un petit baril de pétrole comme ça Voilà. <rire> J'ai pas fait la même connerie. Déployez-vous. Je m'en occupe. Déployez-vous. Et bah et pour pas qu'ils restent là-bas parce que si je leur dis pas, ils viennent pas avec moi. Au début, aussi, ils viennent avec moi, mais en fait, après, ils, ils, ils, ils restent là où, où je les ai laissés. Donc si je leur, si je leur dis pas déployez-vous, je peux toujours pour attendre un moment. Ouvrez-moi ça. Voilà, comme ça, donc là, ouais, il va falloir ouais. que j'attende qu'ils arrivent. Oh, la, la vidéo approche à sa fin. Approche de la fin, je pense. Les terroristes, il doit pas en rester tellement. On va les trouver, on va les détruire leur race. Oui, j'ai demandé à un mec de, de se déployer. Alors, où sont-ils Voilà. Donc ça c'est la porte de tout à l'heure. On va pas aller bien plus loin. C'est là où on était, par l'autre côté, ouais, génial. Et là, il y a une jolie porte que je n'ai pas ouverte. Qui nous mène donc là. Oh, il y avait quelqu'un là. Il y avait quelqu'un ici. Quelqu'un. Ah. <rire> je me suis fait détruire la tranche. Donc je suis tout seul maintenant, voilà, c'est super. Donc si je meurs, je perds. On va essayer de ne pas mourir. Allez, on y retourne. Vous avez vu, euh, on meurt très vite. <rire> on prend une balle. Euh... C'est très réaliste. <rire> on prend une balle, on meurt. Voilà. Donc, il est là-bas. Ah. C'est qu'il est. Qu est... Vas-y, vas-y, enfoiré de... Enfoiré de terroriste. Espèce d'enfoiré. Ah, il est a... là. Ici. Ah, voilà. Lui, il est mort. On va essayer de continuer alors là on peut pas y aller ok il n'y a pas de y a pas de petite icône pour ouvrir la porte hein, lui Allez, oui voilà j'ai trouvé l'icône hop hop ah, il, est, il est là bas il est là bas Il est là -bas. et il y en a un deuxième attention le deuxième deuxième deuxième il est là est toujours pas fini toujours pas fini et alors il est l'autre